C'est la musique en l'entend, mais elle est quand On Voilà, donc c'est parti pour la dernière partie. Parti, quoi, de la partie. Ah, dernier épisode de mais euh, c'est pas la fin de la série, il y a le round 2 à faire aussi. Ça, je pouvais pas tenter. <rire> <rire> coup, <on> a... <rire> <rire> <rire> Donc en gros, non, on va reprendre ici. C'est ça, on l'a déjà fait avec Kavinecash, mais on l'a pas fait avec Man. Mais je sais pas si, si on faisait Eggman les deux seront à deux ans. Ah palace. pour le de cul, à chaque fois Putain, marré, Non ça va mourir je sais, je suis tout en volant j'en ai pas mourir Avec Tex et Knuckles On va pas mourir, donc vais euh, juste pareil <rire> c'est tellement méchant, tellement vrai. Je crois qu'il y a pas de vie là. Ouais. c'est En fait, Ah, ouais, ah d'accord. Bon, il y a pas Exceller avec nous là. sur ton plateforme Ah, oh, c'est laborieux. là là c'est sûr de parler euh, entre les deux là c'est sûr c'est ah qu'il recherche des trucs ah c'est parce qu'il recherche des trucs là ah parce Ah, si, il y a un passage qui s'est libéré là! Ah, voilà. ah c'est bon, j'ai fini! Bon. Ah, ils sont vivants! Docteur Robotnik, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi oh, qui as transformé Sonic cette oh, créature? Quoi Moi T'es idiot Sonic essaie de me tuer J'ai pu échapper à ma base. Non, c'est pas pour les Techman. Je l'ai vu à travers mes caméras dans, dans mon, sur mon ordinateur. Y'a yeah, des caméras dans ma base. No ouais, oui, eu, <coughs> euh, bon, bref. C'est pas le moment de parler de ça. Euh, je pense qu'on peut voir des illusions. Des illusions mais les rouge m'a causé des mal de tête massifs. T'es donc il peut créer des illusions Qu'est-ce qu'a dit à la Master Attends, la Master est nous montrer quelque chose. Voilà, elle va nous montrer le truc Et là, on est tous les trois vivants. Donc... Ah bah oui, elle ressort. Bon. Elle va nous montrer que. a bouffé un truc donc c'est cette créature qui a capturé Sonic. Qui a capturé un Je vois. Donc euh, je savais pas qu'il n'allait qu euh, pas quelque chose avec Sonic. Les gars, je, je comprends que vous soyez tous euh, choqués, mais euh, on doit aller dans le ciel je, je pense que c'est. Je pense que c'est une bonne idée d'aller au centre du ciel. Ah bon, c'est une bonne idée. Ton ceinture du ciel. Bon, nous, nous allons téléporter le sanctuaire du ciel Oui. Ah, les dents ah, Ouais <cười> <cười> Non, c'est à moi, nous téléportons le sanctuaire du ciel et toi tu dégages. Non, mais je suis en pleine fait cutscene, dégage Mais euh, 13, maintenant. Sanctuaire du ciel On peut se reposer pendant un moment Non, non, non. Se reposer Je vais appeler mes robots en sanctuaire du ciel Attends, ce c'est psychopathe peut nous sortir en quelque sorte. T'es pas le plus malin, t'es Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais là Comme T.S. il dit, je peux pas vous sortir sur le bus. Mais le centurier du ciel m'en fait partie. Ah bon? Ah bon? Je vois. Il je... y a un endroit que tu vas pas sentir non plus. Le sommet de la montagne, c'est un de vous, moi. La région mourra hein, aussi. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ah donc, euh, en gros, si on meurt, un 2, 3 trois tout le monde meurt. Donc là, c'est le boss. Oh. Bon? Mm. Eh. Je... Je flotte non, il dit je flotte <rire> Ouais, ben pareil. Ok... Eh bien... ils sont où tes jambes mmh. C'est Non, on Non, Je suis constamment. Regarde ouais. ici que, que tu descends pas sur une pierre Attends je me sur quoi si tu veux je Pas grave Il faut juste te voler grosses pierres à que tu veux Tu sais, tu sais ah. ah. ah. ah. pas. tu veux Si Non, c'est inversé. Non tu vas aller de droite Tu vas remonter Tu peux voir là tu c'est tu Ouais, le bouton là, il est déconnable Non, c'est parce que pour monter, Et là, Eggman, tu vas me dire qu'il vote Avec son jetpack qui est pété Donc pourquoi Ah, donc Eggman, il Ah ouais, Je suis juste et non pas C'est C'est cool. il monte. oh, mais, quoi, Ça ouais, je y monter en fait. en fait. Là, tu vas dans le coin, ouais. tu attends un peu ouais. Ah, c'est bon il ouais, aurait été vie, mais... Ouais. après, il va être temps plus. Ah, c'est Là, en fait peut que, tu peux la tirer où tu veux, mais tu Là en tu fait, un de... Là de... Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais il va faire un Viens, viens, viens, viens, viens, viens Ouais Tant qu'il touche, je peux prendre un café je peux prendre un café Pourquoi je prends un café Ouais parce qu'en fait, il y a du mal à monter sur mon groupe vous... Il y a dû des... avoir un problème C'est que Eggman ne vont pas directement quand t'appuies sur la... Sur... T'as vu qu'il avait dit C'est bizarre hein. Ouais je sais c'est pour ça qui ah est bon, il euh... est bon, il est il ouais. hein. euh... va plus vite. que bon, c'est est bon, il est bon, il est il est bon, il est bon, il est il pas à dire, là, en fait c'est quand même c est, c est pas assez dur. oui c'est pourquoi on a de députer. Oui Le problème euh, comme dans ce jeu, c'est quand un game over, c'est obligé de relancer le jeu et du coup euh, bah, la catch ça enfin, quoi. Et ça c'est chiant. Je sais pas, il 5 game over, tu retombes dans une fin de coup de C'est ça que je fais faire un GSLX, mais bien c'est vrai. En fait là il va à 10. Mais pourquoi il y a pas... Il est cool ou quoi Eggman même... mmh. Mais je sais pas, il y a été à gauche. Si tu quand on y va, il valide faut... En vrai faut le garder au milieu parce que... parce que les briques sont au milieu Donc c'est mieux de garder au milieu de... Alors je vais le montrer un peu C'est vrai va... qu'il était mortel déjà Il s'est mis à mort Avec à un moment il disait pas qu'il était immortel ça c'est peut-être un clone en fait ouais. Genre. Ah, oh, est le géant pas... mais par contre quand on et on meurt d'un coup par contre les b on a que 5 énergies non, non, non monte là, il faut que tu montes Il faut tu tu montes tu montes tu descends tu montes tu montes tu montes monte, montes tu montes Il monte, Là-haut, là montes tu montes tu montes tu En fait montes tu de monter tu oui, c'est juste hein passé il un peu C'est parce que... Quand est-ce que tu crèves Par des tes je ça se voit jamais sur le bout, les épisodes. Ouais Ouais, faut l'emmener, moi. Ah oh, Putain, non. Donc là, c'est... Là, c'est ah. ça, Ça va C'est ils vont me tirer des lasers. Hein. J'ai jamais, jamais tombé dans le vide il faut passer de l'autre côté ou tu peux monter dans le mur ah ouais mais là il est monté dans le mur parfois t'as fait moins de yeux c'est rien là c'est un peu chaud quand tu montes mais après il va tirer 3 lasers d'un coup là. Même, euh, regarde pas. Là il tire 2 en plus. C'est des lasers. Bah, est... bah, on voit, mais est... bah oui. Bon, c'est pas compliqué avec le cas. On ne peut bah, pas se faire un petit Voilà, un petit peu... <coughs> bon à la fin peut que... Bon je vais quand même essayer d'esquiver Exela. T'as vu je suis là-haut il peut pas me toucher là-haut. A... Oh. Ah tu peux monter je sais pas. Et là il ne touche pas. Ouais. Sauf quand il tu... fait... Ne touche pas, ah ouais. c'est une technique, ouais. un ouf, non. mais non, mais je dois toucher une boule en fait. Ah, pour... bah oui, on est descendu pour la Non, faut juste comme ça avec des sous. Ok, je passe que là-haut, là. ouais, c'est intéressant de Bah, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est un battable. Est-ce que ça marche Ouah yeah. c'est oh, tout juste, hein, il m'a touché le pied Son avant il va me tirer euh, 30, 30 millions de diamants <coughs> J'avance un peu pour pas... Pour pas de Putain, on venir, on Putain son rayon il fait mal aux yeux le truc rouge, j'ai pas censé me toucher. Je vais même pas toucher. N'importe est en danger. Quand ce qu'on nous enlève en fer Je peux. Bon, peut-être un terrobo volant pour nous aider, sauver Neku. Très bien. Je vais demander un signal. Juste t'attends. Non On y va Pourquoi il n'arrive pas à se déranger Oh Let non go, right Relâche le gars, c'est maintenant Bah il est l'arraché <rire> Mais bon, il est tombé dans le vide, le truc Ouais, non, mais moi, bon, c'est lui Je vais sauter comme ça, regarde Enfin, après, c'est... Vous pouvez le piquer, hein Oui, euh, c'est ce le c'est alors euh, je dis ça je dis rien mais... Tôt, mais euh, tôt, euh, il fait un bruit quand tu vois pourquoi on jouerait sans fond en fait ah, oui, de... mais il y a du son quand même tout à l'heure il y en avait pas de vont merde bah si je mets le son plus fort que ça euh... On va pas nous entendre parler. Parce que... Je l'ai touché. Il m'a touché, je l'ai touché. Mmh. Ça, je meurs, je meurs. Je sais pas que je meurs. Ah, il va la nuit au côté du... Oh non, pas encore lui. Il m'en détecte, d'accord. Ah, regardez. Mmh. D'ailleurs, mmh. bah, je le cherche lui-même. Hein. Mmh la boule oh putain je vais ramasser va euh, bon, euh, le tableau mais qu'est ce qui va se bloquer la qu'un temps que je bon test plus dur euh, je me demande pourquoi on, on peut voler en fait pourquoi ça sert de voler parce que qu'est ce qu'on En fait, on doit contrôler le robot quand on fait du frère nous qui contrôlons le robot, nous on contrôle personne en fait. Enfin, je veux dire on ne contrôle pas de chaise. Ah bon Mais on contrôle. À, ah bon non, quoi. Là, tu fais bouger le machin jaune Bah ben, je fais aussi bouger le chaise en même temps. Non, <tous> quand je me fais toucher en fait je suis obligé... Oh, regarde, là hop, ça dit qu'on j'ai contrôlé le robot. Et le robot ça change quoi euh... Parce si qu'il voit Sonic, ah Sonic dois le tuer Enfin es non mais.. Ok es... est quoi ça ok le l'autre. Vais... Ouais, Regarde, je, je dois faire des le que... de gros Même dans la mort, il me suit. Euh, euh, vie, vie, mais d'ailleurs il se fait. il, il tire des rayons. Il tire des rayons laser sur lui non ouais. Justement. Bah, mais... Pourquoi il n'a pas D'ailleurs il bouge même pas. Bah, heureusement parce que <rire> S'il bougeait en même temps, euh... ce qu'il nous fait mal hein. Mais... Seulement si on en est, ouais, est Mais il faut pas aller trop loin, sinon Il faut, il faut pas aller sur tes La même euh, l'oreille, Voilà. Ah, je vais trop loin euh, ici, voilà. et tout rien. Oui là, c'est rayon. Ouais. ouais mais il, il met des trucs autour de lui partout en fait. C'était une acquache maintenant, ah oh, putain, j'ai pu esquiver son rayon laser! Même dans la mort, mais... Oui! Putain, j'ai battu! Ah, oui. <rire> T'es mon dieu, tu vas bien. Ouais, c'était vraiment cool C'était vraiment cool C'est cool Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Faut qu'on perde aussi Ici. Non Quelle yes Cours cool. Ah, c'est le même truc ah, Help, Sonic Allez, on va ah, aider Sonic bien. Non, je rigole ouais. Je suis désolé, Sonic Je suis désolé, Sonic euh, Bonjour Bonjour Nous avons réussi tous les trois. C'était l'aventure la plus étrange que j'ai jamais fait Tant de morts à cause de cette créature. Je sais plus quoi faire maintenant. n'abonnez pas. Nous savons que c'est un endroit caché. À quoi Un endroit caché. Ouais. Oui, tu es zéla. Enfin non, ne marche bah, euh, jamais en fait. En fait ouais, c'était un robot en fait. C'était pas lui en fait. Ouais, pas. Ouais. Bon, je sais pas. Bon c'est bizarre, elle n'est pas du pas. C'est lui. c'était lui. Ouais c'était quelqu'un, il a fait ce que avait fait. Bah après il, il soufflait et tout. bon quoi, tas dit qu'il en colère comme ça que rien. Bah toutes les fois qu'on a fait avec lui. Ouais bah, Je sais pas pourquoi, c'est pourquoi là. Donc là après les crédits normalement on devrait voir tout le monde vivant, pas mort. Mm -hmm. oh, non, vu qu'on a éliminé. Du coup Sonic il peut quand même prendre un petit peu euh, le contrôle, enfin quand il est. Quand Exceller... papa. Quand Exeller il est euh, impuissant pour bon, quelque chose, parce qu'on l'a quand même un peu affa affaibli, ce n'est qu'il peut prendre un peu de contrôle et lui demander à Thèse de couvert. Pour ouais. il demande seulement à Thèse, il dit Ouais, mais je sais pas si euh, Non, parce qu'en fait, il, sur, euh... il sait que Thèse, il voudra ah, l'aider en fait. C'est pour ça qu'il lui dit ça. et lui coup, il, il bah, bah oui, thèse. justement. Hein ah, Hein pour... Justement, parce que Knuckles, il va pas l'aider quoi ni mais il sait qu'il doit pas l'aider mais s'il si dit sa thèse T'as show sur... oh, et maintenant tu as survécu au cauchemar bravo tu as gagné ah. deux heures avant ça mais fort ça veut dire avant mmh. Oh, voilà pourquoi on est allé... Maman, est-ce qu'on va trouver Cheese On va explorer... Mais oui, on va le trouver. Allez, suis-moi. On va aller au festival et explorer la forêt. Oui. J'attends. Cheese. Ah, je sais que Cheese a bien le bingo. Et euh, ouais. hey, tu pries pour le rendre T'as pas de notre avion.